Donc la question principale est celle-ci, comment des gens normaux comme nous qui ne peuvent pas consacrer deux heures chaque jour à l'entraînement et qui n'ont pas accès à une salle de musculation, comment pouvons-nous nous entraîner sans matériel lourd et encombrant tout en ayant des entraînements efficaces pour atteindre nos objectifs Ça c'est la question et ce podcast te donne la réponse. Mon nom est Loïc Lubin et bienvenue sur Je m'entraîne avec élastique.